On parle de votre micro-ondes et du nettoyage de votre micro-ondes. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. On parle de l'entretien de votre micro-ondes et d'une partie spécifique. On a déjà publié une vidéo qui concernait l'entretien du mica de votre micro-ondes si vous faisait des étincelles. Le lien dans la description. Également une vidéo où on parlait d'éviter le micro-ondes. Pour ceux qui n'aiment pas, on parlait de casserole à la pression avec Edouard de Vulpian. Vous la trouverez également dans la description. Mais cette vidéo-ci, m'a été inspiré par Muriel, une de nos collaboratrices depuis de nombreuses années, qui travaille au département électro avec nous. Et elle m'a dit il faudrait parler à nos clients, à notre communauté sur les réseaux sociaux, de l'entretien des roulettes. Alors ça, c'est un ancien micro-ondes qu'on a reçu d'un client pour entretien et on l'a vraiment remis au maximum qu'on pouvait à neuf. Et en fait, je voudrais vous parler de ceci. Voilà, c'est tout bête, hein. c'est gratuit, faites-le chez vous, s'il vous plaît, ça évite des pannes bêtes et des usures bêtes du micro-ondes. Vous avez ceci qui est indispensable, car d'abord, ce petit axe qui est relié à un petit moteur qui fait tourner le plateau, le plateau vient s'accrocher dedans. Jusque-là, pas de problème. Mais pour que le plateau tourne correctement, il faut ce petit accessoire en plastique tout bête, un cerclage en plastique et trois petites roulettes. Vous le voyez peut-être pas, plus parce qu'il est caché par le micro-ondes. Le problème c'est qu'avec le temps, ces roulettes-ci, si on ne les entretient pas, elles se bloquent, elles se grippent. Et donc au final, à un moment donné, elles ne vont plus tourner. Elles ne vont plus avoir cette petite rotation. Et elles vont bloquer. Alors au lieu de tourner calmement, elles vont frotter. Frotter, en fait, sur le fond de votre micro-ondes. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas un fond inoxydable comme ici, vous allez avoir une usure. En fait, l'émail blanc d'un micro-onde pourrait vraiment s'écailler, faire sauter la couleur à terme. Alors vous allez me dire, après de nombreuses années, ben un micro-onde, il vit quoi 10, 15 ans, peut-être 20 ans pour les plus anciens. Il fonctionne des fois tous les jours chez certaines personnes. Et c'est logique, on a des plats à réchauffer, ça peut être également très pratique. Donc, il suffit simplement, quand vous l'entretenez, vous nettoyez votre micro ondes On en parle régulièrement, vous nettoyez les micas du micro ondes pour éviter les étincelles. Vous vérifiez que ceci est toujours bien propre et alors vous enlevez ceci et vous vérifiez que les roulettes tournent. Vous les enlevez, nettoyage, produit de vaisselle, tout ça, pas besoin de produits mordant, il n'y a que de la saleté qui peut bloquer ceci. Vous le replacez dessus et votre micro-ondes est remis à neuf. Alors, quand vous passez en magasin, n'oubliez pas de remercier Muriel qui m'a inspiré cette vidéo, car elle aura peut-être sauvé votre micro d'une usure précoce, pas d'une panne, mais de traces de rouille dans votre frigo, dû effectivement au frottement des roulettes. Donc je vous invite à dire merci, euh, lorsque vous, vous aurez utilisé ça chez vous, que ça vous aura peut-être aidé. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest, des pouces si vous avez aimé, des commentaires si vous souhaitez d'autres idées, ou si vous avez vous connu des expériences comme ça, faites-nous partager des questions, on y répond. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao